Bonjour les amis, bienvenue au Vietnam. Euh, c'est tous les amis du euh, Club Reporter. Alors, je m'appelle Tuen, vous venez de sinon en français on m'appelle Antoine uh, Vu. Et donc aujourd'hui, euh, nous sommes maintenant à Hanoi. Euh, c'est la fin d'automne, c'est la belle saison euh, pour nous. C'est -ce avons... ah, un bon repas parce que c'est un restaurant euh, longtemps avec des plats locaux au Vietnam. Ici, ça c'est une Nenem une avec des fruits de main. Ouais, c'est une spécialité, c'est un plat local et, et traditionnel au Vietnam. Ils sont carrés, ces nem? Le carré c'est parce que c'est équivalent comme euh, la forme de la terre au Vietnam, comme le I et le A. C'est un signe euh, euh, euh, de la prospérité du pays. Deuxième, c'est-à-dire que c'est des cookies sautées avec des cacahuètes chalotes mangées sur les ralettes. Euh, de riz, de riz et sésame. Mmh. Et ça ici, ça c'est les beignets de, euh, de euh, du porc, hein, hein, porc euh, citronel, avec des feuilles persil et euh, per des, roussel, nouilles. des nouilles, et ça c'est le bonbon. Bonbon, bah c'est bon en France, les vermicelles salades de bamba et cacahuètes et du porc. Mmh. <rire> on va se régaler alors. Bon <inaudible> appétit vous tous, ah, on va tout débarrasser <inaudible> maintenant. <inaudible>